15h30, une nouvelle journée s'annonce pour Plume Noire. Hey Mais où on est On est chez Objectif Maîtrise. Et du soleil. Et là, je sais pas où est Mike. Il doit être par là, apparemment. Faut qu'on monte là. Sa première mission de la journée, trouver Mike pour prendre la route et rejoindre enfin le circuit automobile de Souci. Ma bouteille d'eau, une lunette de soleil, il fait chaud. C'est quoi ce bruit C'est quoi cette fumée là-bas une épaisse fumée blanche s'élevait de la forêt ces jours-ci. Putain, circuit la Voiture d'école. Un peu poussiéreux. La voiture auto-école. C'est avec les vieilles gamelles qu'on fait la meilleure soupe. Et le portu On va faire un tour de circuit. Avec qui Une débutante oh, Regardez-moi ce circuit <rires> voilà. <rires> Pas trop non plus <rires> On y est là On y est là <rires> Et il y a le tronc qui arrive là. Quand tu fais ton appel, tu mets ton et ça, là tu lâches. Là. Bon, et eh ben je vais regarder l'extérieur, hein. c'est sympa aussi. <rire> 16h30, 18h35, nous partons enfin pour le circuit. Parce que je crois bien que je un petit peu Ah merde! Ah ouais? Ouh, on est arrivé, j'ai cru là, hein, au CFP. l'organisateur. Comment ça se passe? Hein un peu stressé euh, ce soir. Ouais, C'est chiant d'organiser. Il y a beaucoup trop d'arbres en fait euh, sur la piste. Des arbres? Euh, T'inquiète. On a des voitures assez pointues, on va pouvoir les couper voilà. en deux. Voilà, faire un petit tour du circuit là. Hein. Euh. Écoutez cette accélération. En tout cas, je suis plus à l'aise dans celui il est moins serré. Il C'est il c'est décolle. Ah, ouais, moi cool. cool. voilà. ouais, je ouais, m'en sors. Je vois que dalle. <rire> Et voilà. J'ai une sonde dans le cul. À la voiture de Sylvain. On va tester le circuit dans la nuit. Voilà, quand t'as une voiture de drift, moi va enlever le pare choc Oh là oh, oh C'est un peu surprenant au début hein. Moi je trouve que c'est pas mal ça je pense que... Non, non, non, un petit gâteau du, du portail ou un entonnoir, tu vois. Ça surprend les départ. Bon. Ouais, mais on est en pleine nuit là. Et comme ça, les mecs ils relancent un peu et puis comme ça ils passent ça en travers et ça les renvoie pour refaire un manji avant les pas. Et puis ça peut faire un bel enchaînement là à la sortie. C'est pour bah, ça, ça, fait ça. si on fait un entonnoir là avec la sortie, si on fait une sortie, une belle sortie, tu vois. Là. Je suis bon pour demain un kebab 19h à kebab à 23h euh, 23h on cherche à manger <rire> franchement je pense qu'on va manger euh, des vieux croissants <rire> wow il nous ramène dans un resto euh, super chico oh, c'est tout oh. les seuls encore euh, qui servent à minuit les restaurants qui gouvernent le monde liés aux, aux grandes industries Google. vas-y explique la situation Disons qu'à Sens, euh, le McDonald's, c'est un petit peu compliqué. Il faut, voiture, euh... <rire> il faut une voiture. Il faut une voiture, euh... <rire> faut une voiture faut une voilà, pour faire une sans commande. Sans voiture, sinon, on peut pas. Sans la voiture, tu peux. Donc on fait, il faut une voiture de cette personne. Et voilà. On va commander. Allô. Attends. il, faut il faut Ensuite. Le sketch au McDo, c'était une tuerie. On va dormir enfin, en plein air. Ah ben bah non. Ah ben bah non. Enfermé dans un Cajibi. Bah ben ouais, je préférais dormir à la belle étoile. Oh là là, quelle nuit Je crois que j'ai un truc qui a poussé. J'aurais préféré dormir dehors quand même. Le casque Proché Ok, bon bah nickel. Aujourd'hui, euh, on fait les drapeaux. Mais ils en a un mec à drapeaux, eux aussi En plein cagnard, classique. Et il fait quoi bah, il glande, si vous voulez qu'il fasse. Alors aujourd'hui, on agite les drapeaux. Alors vous voyez, si on agite celui-là comme ça, ou comme ça... Oui, d'accord, j'en ai rien à foutre. chaud j'ose même pas imaginer dans les bagnoles journée de l'élément du feu c'est sympa mais c'est pas mon élément favori C'est tout de la fumée blanche qui sort de nulle part comme ça. Là. Doudou, doudou, doudou, doudou. Journée de drift euh, en kilt. En mode euh, assez peinard. Sébastien, drifter, amateur. avec quoi? Sa petite E30 euh, magnifique. Non, une petite E30 efficace voilà une personne c'est mon coup de cœur aujourd'hui bon il y en a sûrement d'autres hein, mais comme je suis commissaire je vois pas tout maintenant comme je l'ai bien flatté il va me faire un tour ouais, bien sûr avec grand plaisir <rire> mais tu sais qu'il n'y avait pas besoin de ça un super tour et en kilt hein, s'il vous plaît euh... mais euh... Ouais, c'est ce que j'avais fait. Je avec une belle grosse claque tout le monde passe dedans. Là, tu changes deux ou trois fois moins tes bleus, comme ça. Ah bah ouais. Nickel Wouh Ça fait bien quand ça s'arrête. yeux Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike au rapport. Ta gueule Putain de journée de merde quand même hein Franchement, Je m'en j'ai fait des grands passages. Je ne sais pas quoi répondre à ça. Alors, quand tu fais des grands passages avec une voiture qui n'est pas à toi. <rire> quand Mais... on te prête une voiture de 600 chevaux, et tu as le droit de niquer des pneus. C'est ça C'était une super journée quand même une super journée. Ouais. Bonne ambiance, ça s'est bien passé.